Je suis Fabio Pensavolta, formateur et coach professionnel Scrum chez Collective Genius. Aujourd'hui, je partage avec vous le principe d'unicité. Comment on fait Scrum quand on a 50 personnes dans l'équipe En réalité, en lisant le Scrum Guide, on peut extraire un certain nombre d'informations qui sont précieuses et qui nous aident et qui nous guident dans la prise de décision. Le principe d'unicité est le résultat de cette ma compréhension du Scrum Guide et je vous partage donc euh, ici. Euh, vous savez Scrum est centré sur un produit ou un service euh, et euh, donc on a un produit, on a un Product Owner et on a un Product Backlog. Donc, le principe d'unicité commence ici avec la compréhension de ça. Vous voyez, ensuite on a un groupe de développeurs ici. Donc, Peu importe leur taille, hein, qu'ils soient 3 ou 300, le groupe de développeurs a une responsabilité commune qui est celle de créer un incrément de donne pour, au plus tard, la fin du sprint. Donc on a un groupe de développeurs et vous voyez que euh, à l'intérieur de cette boîte noire, on va dire, les développeurs suivent un des principes de Scrum qui est celle de l'auto-organisation. On s'auto-organise pour atteindre cet objectif qui est de créer un incrément qui soit donné pour la fin du sprint. Et donc ici, on a par exemple trois groupes de développeurs qui se sont auto-organisés comme ça, parce qu'ils avaient les compétences qui allaient bien pour créer une fonctionnalité. Euh, et vous voyez, on, ici, j'ai mis des codes couleurs. Donc on a du vert, du rouge, du jaune, du, de l'orange, euh, qui euh, sert à... Euh, avoir un ordonnancement du product backlog, euh, non seulement par valeur, mais aussi par euh, fonctionnalité. On va dire. Et ça va permettre de faire quoi Ça va permettre de créer des sprint backlogs qui sont cohérents avec la compétence de l'équipe euh, et euh, l'équipe elle-même, en sprint planning, pourra aller faire du pool du product backlog en choisissant les items non seulement dans l'ordre, mais aussi qui ont euh, la couleur de leur équipe. Et ensuite, ils commencent à travailler, ils créent la fonctionnalité, mais ce pas fini. Les principes d'unicité veulent qu'à la... chaque sprint, produit un et un seul incrément. On a un et un seul produit, on veut un et un seul incrément à la fin. Donc ces personnes-là euh, doivent travailler ensemble, on ne sait pas comment, ils s'auto-organisent, aidés par master stéréoalement pour créer un et un seul incrément qui sera la résultante de l'intégration de leur travail, pour au plus tard, à la fin du sprint. Et évidemment, ils ont une et une seule définition de donne qui les guide pour faire cet incrément-là. Voilà, donc c'est les principes d'unicité, j'espère que euh, ça vous ouvre de nouvelles idées, ou ça confirme celles que vous aviez déjà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.